Reverré, c'est la traduction italienne du mot chêne, mais c'est aussi une collection de parquets contre-collés en chêne extrêmement stable et à pour tous vos projets neufs ou de rénovation. Un parquet semi-massif est composé de différentes couches, les seules dans la collection Reverré en trois couches. Une couche d'usure de 3 mm d'épaisseur en chêne collée sur un support en peuplier. Afin de garantir la meilleure stabilité possible, le parquet est prévu d'un équilibreur supplémentaire. Le support a une épaisseur totale de 11 mm. Souvent, nos clients nous posent la question s'ils peuvent encore repenser la couche noble des sols reverrés La réponse est très claire et simple, oui. En fait, il faut savoir qu'un parquet est rarement repensé. Il existe aujourd'hui tellement d'autres options pour le renouveler. Mais si vous demandez à un professionnel de poncer votre parquet, il enlèvera seulement 0,2 à 0,4 mm de la couche noble. Vous pourrez donc utiliser votre sol reverré pendant des générations. Les parquets reverrés existent en différentes finitions et sélections. Ce reverré huilé naturel est un sol dans la sélection classique, ce qui signifie que le bois noble utilisé pour la couche d'usure est d'un caractère rustique et vif. Vous y trouverez des nœuds joliment intégrés et les belles variations de couleurs donneront un aspect 100% naturel à votre parquet. Il est traité avec une huile naturelle. Le résultat, un parquet unique qui peut être installé dans chaque intérieur. L'entretien du parquet reviré est très simple. Avez-vous encore des questions Un de nos revendeurs vous renseignera avec plaisir